Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier 2021. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, surtout vous parler de ce qui se passe, parce que dans le fond, on va avoir le vote de destitution euh, du président Donald Trump, c'était supposé d'être aujourd'hui, mais c'est demain que j'ai eu. Donc, euh, c'est quand même euh, quelque chose de gros. Euh, euh, c'est pas simplement sur la destitution de Donald Trump que je veux parler ce matin, mais c'est euh, surtout euh, sur ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, euh, ben, de tous les médias sociaux. Euh, dans le fond, là, la, la réalité, c'est que les, que ce soit Facebook, Twitter, euh, YouTube aussi, euh, la chaîne sur laquelle je vous parle qui appartient à Google, les, euh, les moteurs de recherche comme Google qui, euh, euh, ce ne sont que des coquilles vides. Et je le dis dans le vrai sens du terme. Dans le fond, euh, la raison pour laquelle ces plateformes-là existent, c'est tout simplement pour euh, vous donner la possibilité euh, de mettre du contenu dessus parce que dans le fond, eux, euh, à part que YouTube ont quelques vidéos, comment faire des vidéos, comment faire de la promotion de euh, des vidéos, mais ils ne font pas de contenu. C'est nous, le peuple, un peu tout le monde, les entreprises, euh, entreprises libres, les individus libres qui créons le contenu sur ces plateformes-là. Euh, Twitter euh, ne crée pas de contenu. Twitter peut censurer, mais ne crée pas de contenu. Par définition, toutes ces grandes plateformes-là, qu'on parle tous les réseaux sociaux, euh, euh, ben YouTube aussi parce que ça se trouve être un support pour les vidéos. Je parle les classiques parce que là, on, en ce moment, on s'attaque à, à ceux qui sont non conventionnels, là, euh, ceux qui ont commencé comme parler, parler.com, Gab, qui se trouve être un réseau social comme Facebook. Euh, on s'attaque vivement à ces alternatives-là qui laissent le droit de, de, de, de parler, de, de s'exprimer. Et euh, la raison pour laquelle je voudrais vous parler de ça, c'est que dans le fond, les, les plateformes, euh, euh, les réseaux sociaux, tout ça, euh, euh, font leur argent uniquement parce que nous y mettons notre contenu. Euh, il y a une très bonne, un, un très bon, très bon, c'est un reportage, en tout cas, j'ai j'ai vu ça sur Netflix, c'est à voir, je me souviens pas du titre, vous irez faire vos recherches. Euh, c'est ça qui parle un peu. Dans le fond, la raison pour laquelle YouTube aime qu'on crée des vidéos et nous donne un peu de sous parce qu'ils mettent les publicités, c'est que tout simplement ce qu'ils veulent faire, c'est garder les auditeurs le plus longtemps possible sur leur plateforme pour qu'ils puissent vendre de la publicité. C'est la même chose que les anciens médias qui sont en train de tomber, tout, de toute manière, là, euh, que ce soit les journaux, que ce soit la télévision conventionnelle, les, les postes de, de télévision, de radio euh, conventionnels sont tous en train de tomber, et parce que tout se déplace vers euh, les euh, réseaux sociaux, euh, les nouvelles plateformes, euh, ben, nouvelles depuis quand même assez longtemps. Euh, mais euh, ce qui me trouble dans tout ça, c'est que, la manière de générer des revenus que ce soit Google lorsque vous faites une recherche sur Google il y a des serveurs un peu partout sur la planète la recherche a un coût là c'est pas gratuit euh, en énergie que lorsque vous tapez simplement, je sais pas moi, avion pour euh, euh, connaître euh, c'est quoi le, le, un avion, euh, ben euh, votre requête so sollicite euh, euh, de l'énergie, euh, sollicite euh, beaucoup de, euh, de serveurs de trafic euh, sur euh, différents serveurs de la planète, des serveurs de Google. Donc, à cause de ça, cette recherche-là, eux se trouvent à. à, à à mettre de, de la publicité. Euh, J'en ai déjà utilisé là, cette publicité-là. C'est de la sponsorisée qu'on appelle. Donc, eux font leur argent uniquement parce que vous faites une recherche et que plusieurs entreprises veulent profiter de ça pour placer leurs produits. Point. Et c'est la même chose pour Facebook. Facebook ne crée pas de contenu. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez le plus longtemps possible sur Facebook. Euh, les créateurs de contenu, c'est les individus. Oui, quelques entreprises, mais plus les individus, parce qu'on n'aime on pas acheter euh, ce que quelqu'un nous propose directement. Euh, peu importe le média, alors, on veut que les personnes soient subtiles, parce qu'on se dit qu'on s'en va sur ces médias-là pour tout simplement euh, bah, se détendre ou euh, se promener librement, et non... Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, vous comprenez un peu la raison pour laquelle les médias sociaux ont pris le contrôle de la planète, mais le but des médias sociaux, euh, c'était tout simplement de diffuser ce que nous y plaçons, nous les citoyens. Vraiment, vraiment. Ils ne créent pas de contenu. Pensez Twitter, Facebook, YouTube, euh, mettez-en. Euh, ils ne créent pas de contenu. Ils ne sont que des plateformes pour que nous, les créateurs, on y place du contenu pour qu'eux fassent des sous avec notre création. Point. Donc, de cette manière-là, on devrait dire, on est dans un pays libre, média libre. je peux m'exprimer. Euh, sur Facebook, je n'ai pas rien qu'à y placer euh, des chats écrasés ou euh, des chiens qui euh, font des pirouettes ou euh, des grenouilles qui euh, sautent euh, dix pieds, je sais pas. Là. Non, non. Euh, Facebook, surtout euh, politiquement, a été très très très... Euh, Facebook, la plateforme a été très très impliquée, euh, euh, le, le printemps arabe par exemple, euh, ou des manifestations, euh, ou ce qu'on a vécu les dernières années, il faut dire qu'il y a beaucoup de terroristes qui utilisent Facebook euh, pour euh, faire leur propagande, mais là... Euh, ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, c'est du jamais vu. Ben, du jamais vu depuis le, la création de ces, ces plateformes-là, ça fait pas très très longtemps, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Alors, anciennement, c'était les, euh, les, les médias de masse qui se trouvaient à, à faire la propagande. Ils le font encore. Propagande pour le gouvernement, propagande pour les grandes entreprises, euh, qu'on puisse acheter euh, à peu près n'importe quoi en, en regardant les, des annonces. On, le, le contenu, euh, ça se trouve être pour nous garder devant l'écran pour qu'on puisse consommer. Donc, euh, c'est le but. Ça a toujours été le but sur la télévision. On nous amène des, des émissions de distraction, mais dans le fond, c'est pour vendre la publicité c'est ça le but. Là. Et euh, sur ces plateformes libres-là, de réseaux sociaux, c'est ce qu'on pense pensait aussi, mais c'est pas du tout ce qui arrive, parce que là, on est dans une purge, une purge vraiment totale. Euh, je parle pas rien que de Donald Trump, parce que Donald Trump a été euh, banni de Twitter, de Facebook, euh, de en tout cas. Euh, et là, on veut s'attaquer encore plus fort, c'est Nancy Pelosi veut s'attaquer encore plus fort, elle veut qu'il n'y ait aucune trace euh, de Donald Trump, de son règne de quatre ans, règne, on va appeler ça comme ça, de son règne de quatre ans. Et donc, pour moi, c'est un affront directement à la démocratie, parce que dans le fond, comme je vous ai expliqué, euh, excusez, toutes les plateformes, ne sont que des outils de diffusion euh, d'informations euh, qu'on choisit d'y mettre. Euh, c'est libre. Regardez sur YouTube, je, je crée une vidéo, je la place là. Euh, vous pouvez la regarder pour la regarder. C'est votre choix, c'est mon choix de la placer là. Mais là, je peux être censuré. Et c'est ça qui est le drame. Dans le fond, vous nous avez créé des monstres, parce que les GAFAM, euh, puis, euh, Apple est là-dedans aussi, et Android et ben Android, Google, là. Qui est en arrière d'Android parce que euh, Apple aussi veut euh, mettons le, le nouveau réseau social parler, euh, mais Apple vu que c'est du euh, cloud, l'hébergement cloud parce que ça prend beaucoup, beaucoup euh, de place pour un réseau social de cette ampleur-là, parler euh, et eux ont, ont arrêté euh, d'héberger euh, parler euh, qui vont s'adapter, mais parler euh, poursuit euh, Amazon parce que dans le fond il y avait beaucoup, beaucoup de personnes et Gab c'est la même chose, je suis allé euh, l'autre jour sur Gab, je, je me suis et il euh, n'y avait pas moyen. Je pense que sur Gab, il y avait 10 000 personnes à l'heure euh, qui s'inscrivaient euh, hier ou avant hier, euh, euh, vu qu'on a enlevé Donald Trump. Et, <rire> des personnes changent. Mais le problème en ce moment, c'est supposé d'être euh, euh, de la liberté d'expression, non on est en train les les gafam là les euh, Google, Apple, Amazon parce qu'Amazon aussi est impliqué directement en, en ayant empêché le, le, le site parler.com euh, de l'héberger. Donc Amazon, euh, Facebook, c'est sûr euh, euh, Google comme je vous ai dit. Euh, tout ça sont complices directement euh, d'effacer euh, toute euh, trace d'anti-discours euh, gouvernemental. Et ça, ça va loin, parce que dans le fond, euh, là, on vient toucher directement, directement euh, de la propagande. Et c'est ce qu'on voit ici en arrière. Euh, ça me fait penser à l'Allemagne la, nazie. Euh, euh, tout ce qui est pas pour le discours officiel, eh bien, on, on, on l'enlève, tout simplement. Euh, et je vous dirais, c'est pas la question que... Que Trump soit euh, démis. De toute façon, euh, il lui reste que quelques jours à faire, mais c'est plus loin que ça. On veut écraser. Euh, c'est des règlements de compte personnels et c'est peut-être ça qui est, qui, est, qui est dur pour la démocratie aussi. Euh, Nancy Pelosi déteste d'une manière profonde Donald Trump et euh, elle ne veut pas tout simplement euh, le, que Donald Trump euh, soit destitué. Elle veut l'écraser. Euh, là, on voit déjà qu'il y a des entreprises euh, avec les affaires privées de Donald Trump. Ils veulent, ils ne veulent absolument rien, rien, rien euh, euh, comme collaboration avec Donald Trump. Ils veulent détruire littéralement l'individu. Et euh, ça, ça va plus loin que la démocratie. Là. Euh, Donald Trump avait quand même été, avec une surprise euh, très grande, avait été euh, élu. Euh, euh, euh, comme euh, euh, euh, président des États-Unis, d'une manière démocratique, et ça a pas fait l'affaire pendant quatre ans de temps, euh, on a essayé de le démolir de toute euh, ça fait pas le premier euh, euh, impeachment qu'on veut faire, là, on a tenté de le faire, on n'avait pas de preuves, là on continue, mais là, on, on, c'est la, la bataille finale, on veut absolument que tout le monde ait la même pensée, et ce que je... C'est un article dans Zero S, je vous la partage. C'est sûr que je parle pas d'économie, mais on va retourner à l'économie tout à l'heure, mais je voulais vous partager ça. C'est important peut-être de considérer que ces coquilles vides-là, dans le vrai sens du terme, qui sont euh, Facebook, euh, Twitter, euh, YouTube, euh, euh, Google aussi dans une certaine mesure, parce que qu'ils euh, contrôlent ce qu'on fait comme recherche sur Internet, et c'est contre la philosophie même de, de l'Internet. Donc, on est rendu là. Et ici, ça se trouve être... Euh, euh, je sais-tu, go euh, Gobel, je me souviens pas. de euh, euh, En tout cas, la, la gastapo, là. <rire> euh, du régime allemand. Et euh, euh, dans le fond, je vais vous lire tout simplement ça ici. Dans tous les cas, peu importe euh, comment ils l'appellent, euh, il euh, Globocap a euh, par de jouer au gravassement. Ils ont eu, euh, avec tout ce... Malarquette populiste qui dure depuis quatre ans. Oui, c'est vrai, la fête est terminée. Vous, terroristes suprémacistes blancs, soutenus par la Russie. Vous, tueurs de grand-mère anti-masque, aimant Trump. Vous, les théoriciens de l'anti-vaccin, de la fraude électorale, du complot. Vous, les déviants qui refusent de suivre les ordres, portez vos foutus masques, votez pour qu'ils euh, vous disent et croyez à toute propagande officielle complètement absurde qu'ils vous mettent dans la tête. Oui, obéissez tout simplement, c'est pas compliqué. Vous avez pas encore compris que vous deviez obéir. Obéir au gouvernement, obéir à nos gouvernements. La logique, euh, c'est eux-mêmes qui disent que la science, c'est eux qui la déterminent. Eux-mêmes, euh, j'écoutais une émission de radio qui parlait, euh, qui, qui, qui précisait que c'était la science, mais laquelle science Ils n'osent jamais faire des discours cohérents, peu importe que ce soit le coronavirus, que ce soit n'importe quoi. Ils dirigent, ils dirigent euh, la planète et veulent arriver à leur plan euh, final. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, du totalitarisme mondial. Euh, j'ai aucune idée ce qui va arriver parce que dans le fond euh, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les prochains jours mais euh, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, on va retourner, euh, ben on va parler un peu euh, tout de suite là, parce que dans le fond on est rendu là euh, du vote de destitution euh, de Trump qui va être mercredi, mercredi dans le fond et euh, les de la chambre ont décla... euh, les démocrates de la chambre ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter mercredi sur la destitution du président Trump l'accusant d'avoir incité des partisans à prendre d'assaut le capitole américain alors que le Congrès envisager une nouvelle confrontation contre le comportement de Trump dans les derniers jours. Donc, euh, vraiment, on s'acharne littéralement sur Donald Trump, sur euh, Giuliani aussi, l'avocat de Trump. On essaie de toutes les manières possibles d'effacer les quatre ans de règne de Trump. Mais pourtant, durant le règne les règnes, le règne de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Euh, Trump a beaucoup euh, apaisé les tensions mondiales. Le chômage est arrivé à 3,8%. C'est celui que on peut dire, on peut, là-dessus, on peut comme au niveau économique, on peut voir que la FED a contribué à créer des, de la fausse richesse. Euh, bah, peu importe, regardez, je suis pas un Américain, donc je vote pas ni pour Trump, ni pour Biden, ni pour les Républicains, ni pour le... Je suis un Canadien, et euh, bah, prochain, mon prochain vote, je sais même pas à qui il va aller, parce que ici au Canada, je, je sais pas. Mais non, mais je constate tout simplement que la liberté de parole a été enlevée, et à ce niveau-là, et c'est dangereux, c'est vraiment même Angela Merkel, le dit euh, que c'est dangereux euh, de destituer Trump parce que ça envoie un message très très euh, néfaste au niveau de la démocratie euh, les réseaux sociaux ben, les, les médias traditionnels sont en train de tomber de toute façon il faut pas se leurrer euh, toutes les médias traditionnels qu'on connaît euh, sont en train euh, les unes après les autres euh, euh, de de tomber euh, les unes après les autres euh, tout ce qui est journaux papier on sait que ça fonctionne plus euh, les même les ce qui est arrivé les dernières semaines derniers mois euh, ça va donner un grand grand coup aux médias traditionnels. Eux-mêmes, euh, c'est c'est ce n'est plus une question de se euh, réaligner avec la nouvelle réalité, c'est qu'ils ont déçu, ils nous ont, ils ne nous ont pas informés tout simplement. Et je parle au niveau mondial, là, les les euh, les médias traditionnels. Donc euh, le, le, la, la ligne de tendance vers la le déclin de les des médias euh, traditionnels est loin d'être terminée. On voit même que euh, ici au Québec, on, ils ont tellement de difficultés euh, que ce soit à TVA, Radio-Canada, euh, euh, ont tellement de difficultés à, à à cause du fait que, ben, on dit que tout est isolé, tout est arrêté, l'économie est arrêtée, la vélocité de l'argent, autant aux États-Unis qu'au qu au Canada, ça, ça ne tourne plus. Donc, euh, les médias traditionnels n'ont pas euh, la possibilité d'avoir des commanditaires, des ben, des commanditaires de la publicité. Mais c'est plus loin que ça. C'est que les personnes se désabonnent. Et moi, je vous encourage tout simplement à vous euh, désabonner, couper le câble. Moi, ça fait des années que j'ai pas le câble. Et je trouve que... Pis là, c'est, c'est, je... Très, très bien m'expliquer là-dessus. Euh, sur Internet, ben je dis YouTube. Si YouTube tombe, il y a Odyssey. Et en passant, je suis sur Odyssey. Si euh, à un certain moment donné, on m'enlève le droit de parole sur YouTube, je suis sur Odyssey. C'est la même chose. Tout est transféré. Euh, tout est fait. Tout ce qui est créé sur YouTube va sur Odyssey. Euh, cherchez Jean-Claude La Rochelle. Vous allez me trouver immédiatement euh, sur Odyssey. Donc, euh, je suis là. Euh, mais les, les personnes qui veulent... Briller, brimer le droit de de s'exprimer ben euh, ben je dis les personnes les gouvernements euh, le, le gouvernement américain en place parce qu'il faut l'avouer, euh, Biden, on aurait mis, comme je vous dis, je vous ai dit la dernière fois, on aurait mis un singe et, et les démocrates auraient gagné. C'était dans le grand plan, le, le plan. Euh... <rire> Donc ici, c'est notre cher ami Ron Paul, quelqu'un que qui est euh, un sénateur. et Son fils est là aussi, à cette heure euh, je ne sais pas si c'est un en tout cas, peu importe, c'est un élu euh, américain, Ron Paul, que vous devez connaître, qui critique le système de l'intérieur depuis des années eh bien, on, là, on vient de le de, de, de, de, de bannir de Facebook, euh, c'est... Euh, c'est un autre euh, quelqu'un qui pouvait s'exprimer librement paul on n'a pas besoin de toi, on a un autre disco qui est déjà prêt, donc on n'a pas besoin de personne pour euh, nous dire quoi penser, c'est nous qui décidons ce que vous pensez. Et là c'est un article que j'ai trouvé dans Newsmax, et il faut dire que Newsmax a pris beaucoup, beaucoup de galons à comparer de Fox, parce que Fox après la l'élection euh, du 3 novembre et ensuite un peu plus tard ah uh, ah uh, uh un peu trahi le gouvernement le, le président en place qui est en qui est encore en place là, Donald Trump et euh, Fox a perdu euh, des auditeurs comme c'est pas possible et Newsmax est allé chercher tous ces auditeurs là Et Newsmax je je je check, je les je, je regarde le site euh, euh, ils ont une super de belles plateformes au niveau finance aussi euh, c'est vraiment vraiment bien fait et c'est de la bonne information donc je vous encourage à, à aller sur Newsmax mais ici on parle que euh, que Pence euh, n'a pas, euh, euh, du coup. Cool c'est la nouvelle qui vient de sortir, euh, hier euh, annoncé qu'il rejetait les demandes d'évincer immédiatement Donald Trump pour une émeute meurtrière, la fameuse émeute là, des partisans du Président donc Trump, euh, Pence a dit qu'il euh, euh, qu rejette la demande de, de, de, de, de biffer le, le Président euh, d'une manière euh, sauvage parce que c'est ça qu'on veut faire euh, Nancy Pelosi de son côté elle en remet et elle veut vraiment vraiment que euh, on puisse euh, euh, briser détruire complètement la vie de Donald Trump et de de sa famille. Donc euh, euh, c'est ça, on en est rendu là mais Pence a dit que lui il, il irait pas avec euh, cette euh, cette décision là de euh, de détruire ben au moins d'enlever la la la, la, la la présidence de Donald Trump, et ça c'est une autre nouvelle, et c'est un peu partout sur la planète. Là. La Deutsche Bank euh, ne euh, elle ne fera plus affaire avec Donald Trump. Probablement Donald Trump avec des prêts euh, à cause de son immobilier, euh, avec la Deutsche Bank en, entre autres, là, parce qu'avec plusieurs banques aussi, mais euh, la Deutsche Bank ne veut pas plus faire, plus faire affaire avec Donald Trump. Et même, euh, plus loin que ça, il euh, y a des banques qui donnaient ou des, euh, des institutions qui donnaient aux républicains, et ils ont dit qu'ils ne donneraient plus. Ce que les démocrates font, ont fait, c'est un... vais repésé mes mots parce que, dans le fond, je peux me faire biffer. Bon, dans le fond, ça me dérange pas. C'est un coup d'État. Hein? Tout simplement, je vous dirais euh, ça fort comme ça, parce que, dans le fond, euh, les démocrates, euh, ils ne vont pas d'une manière... Si Joe Biden a gagné, tout simplement, ben... C'est de prendre le pouvoir et continuer tout simplement. Mais non, là, ils veulent euh, contrôler l'information, détruire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ça va loin, c'est ça. C'est ça qui me fatigue. Pas pas le fait que Donald Trump s'en aille. Euh, Donald Trump, c'est comme c'est un humain qui. Euh, euh, oui, c'est un homme qui était comme très très drôle en passant. <rire> très, très drôle, mais euh, c'est un humain qui, qui passe comme on passe tous. Donc euh, lui part, puis il y en a d'autres. Il y a peut-être Ted Cruz que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et que qui s'était déjà présenté à la présidence, qui a pas gagné, mais qui pourrait être un bon partisan pour euh, euh, la prochaine élection, mais en tout cas, on verra, mais euh, Donald Trump, euh, peut-être par son caractère bouillant, euh, je dirais pas bouillant, mais euh, en tout cas, vous connaissez Donald Trump, euh, ses déclarations assez... Euh, euh, peut-être qu'il s'est un peu discrédité, euh, même aux yeux de plusieurs républicains, mais il faut, faut pas dire que Donald Trump a été très fort, a amené, euh, c'est un, un, un climat de paix qu'on a eu pendant le temps qu'il était là. Donc, euh, non, euh, mais là, on veut le détruire complètement. Et je vais, là, on va passer le côté plus économique, excusez, c'était plus fort que moi, j'ai fait ma petite éditoriale qui est assez long quand même, euh, donc là, ça, ça se trouve à être, on va aller voir ça, on parle d'inflation en ce moment, hein, et euh, je le vois sur des prix des denrées alimentaires, comme je vous avais dit, des matériaux de construction, on commence à le voir qu'il qu y, qu y a de l'inflation qui commence à se pointer. Euh, à se pointer vers nous, et ça, ça se trouve être le graphique de, de, de l'agriculture et du copper. Il n'est pas très, très clair, en tout cas, <rire> tout, je l'ai trouvé, je, je vous le place comme ça. On voit très, très bien que le cuivre qui se trouve à, à être, euh, représenter les matières premières, on avait l'or aussi, mais l'or est tellement matraqué, matraqué ce temps-ci, donc euh, le cuivre représente les matières. Excusez, les matières premières, euh, plus au niveau euh, industriel et euh, le cuivre va monter, et continue sa course et l'agriculture aussi continue leur course de euh, depuis 2020. C'est une course. Euh, donc, euh, c'est ça, on se trouve à avoir un début d'inflation dû au fait que l'économie est complètement paralysée, que la vélocité du dollar euh, est, est vraiment euh, euh, basse comme on n'a jamais vu et surtout que euh, on entre dans des nouveaux paramètres qui font en sorte qu'on paralyse euh, non seulement le, le, le, le, les transports, mais on paralyse aussi les, les entreprises, les industries, euh, tout ça à cause de la crise du coronavirus, mais on en remet encore pour cet hiver. Et il y a beaucoup d'argent à venir euh, ce printemps pour... Euh, ça, ça se trouve être euh, World Food Price Index, euh, donc en euh, décembre 2020. Euh, on a une montée et euh, ça, ça va se poursuivre. Dans le fond, euh, les denrées alimentaires commencent à, à, à prendre euh, leur essor. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, j'ai lu un autre article, on n'aura pas le temps de voir ça, beaucoup de personnes qui se trouvent à avoir euh, beaucoup, beaucoup euh, bénéficié euh, de la de, de, de ce qui est arrivé, là euh, des familles... Euh, on parlait des milléniaux qui ont deux fois plus d'argent dans le poche, mais les plus pauvres, eux, vont continuer à souffrir et vont payer plus cher leurs aliments. Ça, ça se trouve, être ben, de, le dernier graphique. Euh, on n'ira pas voir les autres graphiques. là On n'a pas le temps. J'ai déjà dépensé mon temps. Je me suis laissé aller un peu. J'aurais pu vous discourer ça pendant une heure. Mais oh, je, il faut que je <rire> je reprenne un peu sur moi. Donc, ça se trouve être... Euh, euh, ben, regardez, c'est expliqué ici. On va finir avec ça. Ça se trouve être euh, les, les inflations à 7. Euh, la petite ligne en jaune ici. Euh, et euh, la celle qui est en, en bleu, ça se trouve être la déflation, déflation à 7 et l'inflation à 7, on le sait les commodités qui se trouvent euh, à, à être tout euh, ce qui euh, cuive euh, ben, l'or aussi devrait faire partie de ça euh, Zinc, euh, tout ce qui est solide, le pétrole aussi on voit qu'il a augmenté aussi et on est rendu à 52 53 54 dollars euh, en tout cas c'est tout ça là. et puis les, euh, les déflation ben là on est rendu euh, à, à, au pic là, de les gouvernements, des bons, bons du gouvernement euh, le standard Poor's. Euh, la croissance euh, des des high euh, yield qu'on appelle là. donc euh, tout ça pour dire qu'on est dans une situation euh, ben moi je pense que c'est de l'inflation qu'on va avoir là, euh, parce que le, le tout ce qui est les bourses puis les actions et les bons du trésor, on est rendu à un pic. Hier, vous avez vu la dégringolade euh, du bitcoin, euh, c'est ça, c'est un des actifs qui sont très très très volatiles, et euh, au niveau du Standard Poor's, c'est la même chose, on pourrait connaître une bonne dégringolade, mais euh, à long terme, ça va continuer à monter, parce que euh, les gouvernements sont en arrière de ça, la, la Fed est en arrière de ça, euh, la, maintenant c'est le, le, le trésor américain qui s'est associé avec la Fed euh, à Janet Yellen et Hélène. Et, euh, Jérôme Powell qui sont ensemble main dans la main pour réinjecter encore des capitaux dans le système et surtout sur une direction des démocrates ça va continuer à monter d'une manière euh, euh, exponentielle exponentielle et on est loin d'avoir terminé cette, ces montées parce qu'on veut absolument euh, que tout, tout soit gonflé euh, euh, d'une manière euh, euh, exubérante pour faire à croire aux personnes qu'on est dans la prospérité. Mais la ré réalité, l'économie réelle est morte.